Problème Tous les gens bien attentionnés a, ben, je bug sur ce mot Attention, attention, je vais le souligner, tiens Il est déjà souligné, si, non. Bon, je vais le ressouligner souligner après la soulignation tu tombes pas tous les gens bien attentionné c'est intentionné c'est intentionné c'est intentionné Intentionné. c'est intentionné correctifie ça on recommence tu super génial J'ai oublié de commencer... attentionné. Il a pas moyen. Hein. Chaque fois je dis attentionné, au lieu intentionné. C'est à nuance, nuance, nuance, nuance, nuance, nuance, nuance. Ah. Pourtant, j'ai entouré, j'ai souligné quoi. Non, j'étais toujours attentionné, attentionné. fuck la logique. Allez. Basta, au revoir. Ah, j'ai le casque qui bloque. Au revoir. Fois, je un seul, pas logique. Toi l'hôtesse Quand tu... Yeah. Yeah. Elle, elle est à toi Elle est à... Mmh. Mmh. Mmh. Quand dans ma vie il faisait fin Toi qui... J'ai le, le, le coude qui a craqué. Voilà, tous les coups, ça s'entend dessus. Mais... Ma souris. Là. C'est <coughs> <coughs> <Stopper>. tombé. <coughs> R. <coughs> C'est vraiment une organisation du tonnerre. Ta gueule Oh je sais Attention Enfin quand en on, on son de flûte, ça aurait été beaucoup mieux. Bon. Et dans mon âme, il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Oh. Oh. Oh. Oh. oh J'ai chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un personnage chez même les paroles. J'ai loupé. en oh. C'est pas bien. Mmh. Ok, normalement ça. Magnifique façon de briser son casque.